Conseil et recherche lance une étude sur l'activité d'animation dans les maisons d'accueil spécialisées et les EHPAD. L'entrée en établissement représente une modification importante de l'équilibre social antérieur et une perte de repères. Dans ce contexte, l'animation a un rôle primordial, car elle a pour finalité le maintien de la personne dans sa réalité relationnelle sociale et quotidienne, en lui donnant une image positive de soi. Toutefois, les activités d'animation passent souvent en second plan, derrière les activités de soins. Notre étude permettra d'expérimenter de nouvelles modalités d'activité d'animation au travers de la mobilisation des réseaux culturels dans le domaine de l'art et du spectacle vivant. A terme, le but est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des résidents et dans le même temps de revaloriser l'image de la vie au sein des établissements médico-sociaux. Cette recherche collaborative se déroule sur une période de 6 mois, du 1er janvier au 1er juillet 2015. Le résumé du projet est disponible sur le site internet larecherchecollaborative.com Pour participer ou simplement suivre l'avancement de l'étude, vous pouvez dès à présent rejoindre le groupe LinkedIn, le labo de recherche collaborative. A très bientôt